Bah Potter, on m'a dit récemment tu ne fais que des vidéos sur ce que t'aimes. J'ai décidé de faire un crash test sur un truc que j'aime pas. Et le crash test qu'on va faire ensemble c'est lequel C'est celui-là Oui, la Logique Pro Vous savez le truc numéro 1 aux Etats-Unis De qui tu te fous quand tu dis ça dans ta pub Je l'ai testé et voilà ce que j'en pense. Et pour en venir à la même conclusion que moi, suivez le guide. C'est parti Alors c'est quoi la logique pro C'est un machin qu'on nous vend comme étant une nouvelle cigarette électronique Numéro 1 aux Etats-Unis Ça se saurait depuis très longtemps Si c'était numéro 1 aux états unis on y serait déjà tous passés. Qu'est-ce qu'on nous vend Eh ben une bah belle merde Un packaging un peu accrocheur Tout se barre Tout se barre Tout est tombé Tout tombe, tout tombe. On a rien à faire, tout tombe Voilà ce qu'on va y trouver Une petite boîte en plastique je paye pas de mine, franchement. Un chargeur USB. Alors là, mon gars, euh, t'as intérêt quand même d'avoir une rallonge. Si tu veux recharger ta logique pro là-dessus, tu veux en chier. Ok. Un espèce de bâton. Prêt à fumer, prêt à vaper Quoi de remarquer, vu que c'est l'industrie du tabac. Prêt à fumer. On a un machin qui se dévisse. Et ouais. Et à l'intérieur, un truc dans lequel tu vas mettre une recharge. C'est génial, une recharge. Ouh. Ensuite, on a une batterie. Attention, c'est pas de la batterie de malade. Hein. 650 milliampères. Soit euh, une demi-journée. <rire> Faut en acheter plusieurs quoi. Ouais. Ils sont bons hein ces commerciaux. Ouais. Avec 650 mAh, autant te dire que tu ne vas pas aller très loin. Toi qui est fumeur, es fumeur, t'es un petit peu pris pour un con. Mais bon, en même temps, depuis toujours. Hein. Pour l'allumer. Oh Cinq fois, comme dans les autres cigarettes électroniques. Et ensuite, pour vaper, t'appuies sur le bouton euh, et puis tu vas. Tu fumes, oui. Tu fumes. Et vu que c'est un crash test, avec quoi on va le crasher Avec ça, c'est quasiment la même chose au niveau de la simplicité. Très simple On se retrouve avec un boîtier, sans réglage, sans rien, pas de chichi, une batterie de 2300 mAh Va te rhabiller tabaco Ben pas de réglage, j'appuie, je vape, si j'ai envie de recharger, j'enlève, je remets. Et ouais mon gars, c'est magnétique, tiens, prends-toi ça dans l'os Alors au niveau de la vape Non, on envie de tester l'autre, et puis je fais ce que je veux d'abord. Et bah celui-là, eh bah ben il envoie, alors que l'autre, eh bah ben non, il envoie pas, tout simplement. J'avais pas envie de vous le dire, mais en fait, euh, j'ai pas acheté de cartouches. Parce que nous, quand on achète ça, on sait bien qu'il faut le remplir avec un produit. Mais quand vous achetez l'autre merde là, faut acheter les cartouches avec Déjà on ponctionne 24 balles pour acheter, sans déconner, ce truc Mais en plus de ça, il faut acheter les cartouches. Je vais aller acheter les cartouches, je reviens, et là on fera un vrai crash test. Cela dit, on peut déjà en faire un très simple. Ça y est, je les ai récupérées les petites cartouches, elles m'ont quand même coûté 4 90 c'est pas donné. Il n'y avait pas beaucoup d'arômes parce que j'ai eu le droit de choisir entre du tabac, de la frise, ou de la vanille. J'ai pris la vanille, la vanille c'est White Vanilla, ça envoie du rêve mon gars. En l'ouverture, c'est un peu chiant, on hein. se retrouve avec trois espèces de cartouches, ça comme là, voilà. Tu connais pas la contenance hein, vu que c'est marqué nulle part. Évidemment. Tu connais pas non plus, c'est le taux de propylène glycol et le taux de glycérine végétale. T'enlèves les petits des dégueulasses, ça vire. Ah, tu dévisses ce truc, tu viens lui mettre ta cartouche euh, comme tu peux. Tu viens visser ça. Putain, tu peux filer. Ça marche ou pas Ah, ça s'éteint tout seul, c'est incroyable. Ouh. Oh, c'est dégueulasse. Tirage plus que serré, hein. Ça fait pas beaucoup de vape alors le goût, mon gars C'est assez indescriptible. Il mmh. y a de la vanille. Oh, oh. Ok, on va passer tout de suite à la suite. <rire> C'est dégueulasse Voilà, et voilà. Des vanilles, j'en ai goûté. Alors les gars, si vous avez essayé de faire un custard, vous êtes très loin du truc. Oh, bah, je vous dis quand même. J'espère que vous avez des mecs qui, qui créent des arômes. Et si vous en avez pas, va falloir en embaucher. Non parce qu'avec ce genre de truc là, le fumeur, il va repartir sur sa cigarette. Parce qu'il va pas rester là-dessus. C'est pas bon. Sans déconner, ça reste en plus. Putain, qu'est-ce que c'est horrible comme truc Ah oh là là Et puis ça fait pas de vape quoi, Matt. Wow Nuage Bah non, y a pas de nuage. Il y a une espèce de vapeur. Bah c'est de la vapeur quoi. Donc vu que c'est un crash test, encore une fois, hey Hop là Voilà crashé il ne faut pas acheter ça. Si vous êtes fumeur et que vous avez vu une publicité à la télé qui vous vante le mérite de la logique pro... FAUX FAUX FAUX FAUX FAUX C'est faux, c'est du pipeau. ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, ça n'est pas numéro 1 aux états unis non Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais, et puis alors franchement, certainement pas en France non plus, je peux vous le dire. Sur ce... Eh, hey, Allez acheter une bonne batterie, allez acheter un bon atomiseur, faites-vous plaisir les gars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Même si bah, le sujet dont on a traité, c'est pas franchement le meilleur des sujets. Il y a des gens qui regardent les publicités Logique Pro à la télé qui se disent « Waouh, ouais, c'est génial !» Il y a plein de gens qui rentrent dans les shops en ce moment en demandant ce truc. Mais arrêtons Stop Stop Stop Demandez plutôt ce genre de choses-là. Hein. Allez vous vous équiper avec du bon matériel, vapez et vapez bien. Merci à tous, merci de vous inscrire, merci de vous abonner, merci de me suivre. <tousse> Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Et on fera un petit test de liquide Ça, tu me cherches? Tu me cherches? Hein? Je vais avec ma logique pour moi. Enfin, bordel, comment c'est une arme ce truc? C'est pas une cigarette électronique, c'est une arme.